ma gueule d'ange, c'est maman. Maman t'aime, tu sais. Surtout, tu t'inquiètes pas pour moi. Hein. 33, 34, 35, 36, 37... Ça va aller. Hein. Je te promets. Tu peux pas me laisser m'occuper de ta gosse comme ça. Moi, je suis nulle avec les gosses, je sais pas m'en occuper. Elle va rentrer quand Putain, mère réponds! Comment tu t'appelles Julio. Bon, Ils sont tes parents. Ma mère, elle est plus là. Je vais te faire geler comme une coupelle. Ah t'es la chose la plus importante dans mon cas à moi. Je suis pas loin. J'ai besoin d'un peu de temps. Non Non Je peux pas Me laisse pas Me laisse pas, pas tout seul Me laisse pas Me laisse pas Me laisse pas Me laisse pas Me laisse pas, Me laisse pas, pas, pas tout seul Crois pas que je pense pas à toi. Je pense à toi tout le temps. Ta maman, t'aime fort